Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un thread foot, un retour, hein, après le dernier de la canne qui vous avait bien plu. Cette fois, on va faire un thread foot sous une forme un petit peu différente parce qu'il y a un Twitter anglais qui est trop trop drôle et qui s'appelle Footy Scrum. S c Et j'ai regardé quelques définitions et Scran, qui se prononce Scran, je crois, si je dis pas de bêtises, ça désigne de la bouffe de mauvaise qualité. Concrètement, ça désigne de la bouffe de merde. Et là, je sais, il y a des personnes qui vont me dire mais trade foot, bouffe de merde. Mais qu'est ce que tu racontes, Zach Et là, les habitués du stade directement, ils vont commencer à voir où est ce que je veux euh, où est ce que je veux en aller. Il y a un Twitter qui s'est spécialisé dans le fait de poster les meilleurs ou alors très souvent les plats qui sont proposés dans les stades de foot, et notamment les stades de nos amis anglais. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va regarder, on va checker, et on va juger ces derniers. Alors là, il y a des personnes directement qui vont se dire « Mais attends, cet enculé de Zach il va vraiment passer 10 minutes à vanner des plats ?» Oui, oui, tout à fait, je vais passer 10 minutes à juger des plats, on est le pays de la gastronomie, j'ai déjà vu des assiettes anglaises un soir de Noël, j'ai trouvé ça honteux, donc du coup, prendre 10 minutes pour vanner nos cousins anglais et dire qu'ils bouffent de la merde, c'est tout ce que je souhaite faire à l'heure actuelle, et en plus je pense que ça pourrait être drôle, donc euh, mes amis anglais, des gros cœurs sur vous, bien évidemment, rien contre vous, on est ensemble, mais je sais que dans vos stades, ça peut servir à des moments des horreurs, regardons un petit peu ça, foot is crunch. c'est parti les frères. On commence en léger... Burger at Rotterdam, 4 pounds 20. Oh. Oh, oh, oh, oh... Allô On recherche les condiments à l'accueil. S'il vous plaît, la sauce. <rire> il tient la boîte comme ça. et un steak à l'huile, là, je le vois. Regardez, il est gras, le steak, il est gras. Ça c'est le steak qu'ils ont fait cuire à la friteuse Ça entre deux pains Sans aucune forme de salade euh, De tomate Ou euh, n'importe quoi Est-ce que tu veux un peu de sauce frère Donne de la vie à ce sandwich Le sandwich il est sec mon gars Tu mets ta langue dessus C'est comme si t'avais goûté le Sahara Gros il est horrible 4 pounds 20 pour ça Mais non mais gros les, les gens ne respectent rien Les gens ne respectent rien Voilà vous avez compris euh, le principe Alors en plus souvent derrière Je vous le dis Il y a des petits sondages Et où les gens disent Si c'est de la bouffe de merde ou pas On va voir si nous on est d'accord avec les gens Si les gens sont au global indulgents Ou s'ils trouvent que c'est de la merde Regardons tout ça Monsieur, monsieur, monsieur Dirty spells rose potato Stopped with meatball sauce and cheese At Cheltenham Town Pour 4,5 pounds Pas mal Pff, Non non, en vrai, en vrai. Je veux bien on vanne, on rigole et tout. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Petite, comme ça, potatoes, avec un petit peu de fromage. Alors, le fromage, c'est vrai qu'il a l'air un petit peu secos. Mais des boulettes de viande et tout, dans une petite barquette pour 4 pounds. Je sais pas où c'est, hein, Cheltenham Town. The home of Cheltenham Town. Quand même, 71 000 abonnés, je tiens à le dire. Hein. C'est plutôt pas mal. Ça va de la Ligue 1 ou, ou un truc à ça, la 3e ou 4e division anglaise. Mais pour 4 pounds, à Cheltenham Town, t'es bien servi, quand même. Oh, hein. oui 80% de Scrum Ah, ok. Je pense qu'eux, ils veulent dire Scrum dans un sens positif. Absolutely, Scrum looks incredible. Ouais, je pense que les gens veulent dire que c'est plutôt pas bon. Enfin, que c'est plutôt bon que ça allait ok. Bon, après, ça reste des avis de nos amis anglais. Hein. On sait que leurs goûts en bouffe sont particuliers. Mais pour le coup... Avec mon bon palais de français, je trouve que celui-ci est respectable. Allez voir Cheltenham Town, vous serez bien reçu, les amis. Barbecue sandwich at Baltimore Orioles pour 13,50$. Oh, oh, sa mère. Ça, tu sais, on dirait quoi On dirait euh, quand tu fais genre un oral en une heure avant de le rendre et que tu essayes de bourrer le truc. Tu pars dans toutes les directions, mais il n'y a aucune finalité, tu vois. Ben, C'est pareil. C'est quoi ça? Deux gros pains et ils ont tout foutu dedans! Barbecue sandwich, mais wesh, oui, on dirait qu'il y a de la dinde, de la sauce barbecue, des oignons, regardez, on voit des oignons en haut, peut-être des champignons là! Il y gros morceau de steak, de steak de poulet en plusieurs étages, ça bave sur le côté! <rire> Alors là, on est sur du baseball, Baltimore, c'est aux États-Unis, mais nos amis américains là, 13,50$! T'en as pas pour ton argent là. Hein. Alors je veux bien que la présentation, c'est pas ce qui compte le plus, tout ce que tu veux, on peut se permettre d'avoir des trucs dégueux. Mais là, vous abusez. Première fois qu'on sort du football, je dirais que je suis déçu, ça va pas là. Mushroom pizza at Walton Stowe FC, 8 pound wish. Oh lolo lolo. Lo. Déjà, on va apprécier un effort. <rire> tu sens qu'on est sur un terrain champêtre et là, limite, on dirait c'est l'entraînement. Les mecs prennent le, le, quand même l'occasion de te faire une pizza. Mais alors, déjà, la taille, euh, on dirait une souris le truc, tu vois, c'est pas très très grand. Mais, eh! Hey, ils ont balancé des chanterelles comme ça. Genre le truc, avant d'aller, ils ont fait... Ils ont arrosé ça Alors, je veux bien, pizza aux champignons et tout, envoie un petit peu. Mais là, gros, ça constitue 80% de l'espace disponible. C'est un petit peu trop, et en plus, c'est très petit. Pour 8 pounds, 10, 11 balles, nos amis, Walton Stowe FC, on apprécie. hein. Franchement, bien essayé. Mais le rendu final... Moi, j'aime pas trop. Voilà, comme les gens, nos Scran, il valide, c'est pas super bon. Would 100% B if it was 3 to 5 pounds max Eh ben, il a bien raison. Ouais, le prix nique un petit peu la chose. Oh, this is No bread, sauce, cheese, mushroom, looks at price. Ah, ok. Ah, voilà. C'est bon. En gros, ils disent que c'est vrai que ça a pas l'air ouf, mais au-delà de pas l'air ouf, c'est surtout trop cher pour ce que c'est, et je suis d'accord. Pour 8 pounds, on est en droit de demander, monsieur, nous le public, une pizza de meilleure consistance. Et oh, ce ventre ne s'est pas fait en un jour. Hein. C'est comme Rob. Oh la la la la, mon dieu. Pulled pork and gravy roll at Saint, Saint Burleigh's 4 pounds. C'est quoi ce truc? Mmh. <rire> ça baigne dans la sauce. Je ne mange pas de porc, les amis. J'ai l'impression que c'est du porc entre deux pains. Mais déjà, ça a l'air de baigner dans la sauce. Après, comme il le dit, you lot are really obsessed with sauce. If the meat is cooked well, it's natural. Juice are enough. Sauce will just mask that. It's like. Of tobacco. Ouais bon là, là, là comme ça me Je sais pas si c'est de la sauce ou si c'est du, du jus naturel. Il m'a mis le doute quand même. Déjà a priori ça, ça a pas l'air ouf. Voilà, on va pas se mentir. Tu ouvres ton pain, tu vois ça. En fait, je vais étonner. Tu ouvres ton pain, tu vois ça. Ça donne pas envie. Maintenant, en soi, de la viande sous cette forme, même si c'est du porc que j'ai jamais goûté, je peux imaginer ça avec du bœuf. Ça peut être bon, même si a une sale gueule. Avec un petit peu de sauce, parce que je suppose quand même qu'il y en a, j'ai pas le sentiment qu'il y en ait pas. Entre deux tranches de pain, ça, ça a l'air d'être le truc typiquement où c'est pas beau à voir, mais c'est putain de bon. J'ai le sentiment qu'on se retrouve dans ce cas de figure à l'heure actuelle. Pour ma part, je, et comme le, le public qui l'a voté à 81%, je valide ce truc. Pour 4 pounds en plus, t'en as eu pour ton argent, c'est pas beau. Mais je pense que ça doit être nourrissant, dédicace à Saint, Saint Blade FC, vous savez prendre soin des gens qui vous aiment bien. <rire> oh là là, on sort d'Angleterre Oh là là là là, qu'est-ce que je suis déçu Oh là là là là Double cheeseburger avec des frites Dans un pain à Naples <rire> Mes amis italiens Je m'attendais à ce que on, on passe la manche Et la France, mais c'était peut-être pour trouver Un petit peu de beauté Après, je vais pas mentir, dans les tournois de foot On a toujours so so kiffé les, les merguez dans un pain Comme ça, avec des... De... Ouais, non mais en fait Là je suis en train d'être un hypocrite en fait En réalité, les steaks ont l'air un peu sécos, on va pas se mentir mais ont l'air d'avoir quand même du goût. En gros, ce qui, ce qui pourrit un peu le truc, je trouve, c'est le pain. Le pain a l'air dégueulasse. Là, je vais faire plaisir à mes frérots belges. Les frites et le pain, ouais, ça peut se marier correctement. Le cheeseburger est vraiment... Enfin, tu sais, genre les steaks et tout, vas-y, why not Mais le pain ruine le truc pour moi. Alors après, t'en as eu que pour 6 euros pour ça, c'est pas le scam du ciel. D'accord, tu, tu te fais pas complètement baiser. Mais je dirais que je m'attendais mieux de la part de nos amis italiens. Mais bon, on va pas résumer la, la qualité de, de, de la cuisine italienne à ce que tu bouffes au stade de Naples. Mais mes Napolitains, on m'a toujours dit que chez vous, on mangeait bien... Vu la bouffe au stade, permettez-moi d'en douter. Hein. Oh là là là là là là. Pie, mash and liquor at Leyton Orient. Oh, sa mère. Oh, ça a l'air dégueu. Ah, Alain. Mais c'est quoi ce truc mais c'est quoi ce truc Alors déjà, je sais que dans la bouffe anglaise, un truc qui s'appelle gravy. Je sais pas exactement ce que c'est. Ah, le gravy, c'est la sauce au jus de viande, donc je sais qu'ils aiment bien ça. Mais ça, c'est juste trop bizarre. Déjà, là, c'est censé être de la purée. C'est pas ouf Non, frère, c'est absolument dégueulasse. 4,50$ la présentation sur fond de vieux plat Vieux plat en plastique tout sec comme ça. Je suis désolé. Ça c'est représentatif de la bouffe anglaise ça Nos amis anglais ils s'en battent les couilles Ils font des mélanges tortueux Tu sens que ça vient d'un héritage Où il y a des centaines d'années Les gens mangeaient avec des dents Qui avaient la qualité de la pierre gros Ils s'en battaient les couilles C'est terrible Genre là vraiment en plus, En plus ce qui est ouf dans le détail Au delà de la sauce qui est pas ouf C'est que ça là Tu sais pas si c'est de la purée ou c'est une boule de glace. <rire> non, mais là, si on t'avait dit c'est une boule de glace citron, tu m'aurais dit oui. <rire> Alors que c'est de la purée de pommes de terre. Les amis, je, je n'aime pas ça. Mais voilà, regarde les Anglais. Keith Escott. Uh, judging by the replies, at least you, you, you now know 90 plus of your followers come from outside London, wonderful food and very decent price. La seule chose qui manque, c'est du vinaigre chili. Mais la bouffe dans les prisons espagnoles <rires> a l'air meilleur que ça. Ouais, je suis d'accord. Ils sont très rapides pour dire que c'est wonderful, les Anglais, là. Je suis désolé, je veux bien mettre un peu du mien, mais c'est pas wonderful, ça, les amis. Les amis anglais, c'est pas validé par Zach. Oh là là là là Double Monterrey Jack Cheeseburgen à Hungerford Town. Mais, mais oui Mais bien sûr Mais, mais, est-ce que c'était si difficile Du pain de qualité deux steaks qui ont l'air à point, un peu de fromage, des oignons rouges avec les, les tomates et tout. Alors juste j'avoue, les frites ont pas l'air folle folle. Mais ça c'est un truc qui gagne 92%. Ça c'est bien ça. Non ça j'aime bien. I'm guessing the 8% avec de cheese not melted enough. Ah ouais ok. Peut-être qu'ils se disent que le, le fromage n'est pas assez fondu. Mais vas-y au-delà de ça frère. Pour 6 pounds 50 t'as ça. Mais tu manges bien. Tu non non les amis. Hunger for town. Y'a pas hunger pour rien dans votre blaze. <rire> on valide, on valide. Chips, porg, stuffing and onion gravy at Sunderland. Oh là là, la Détroit, elle est méritée. <rire> Détroit, elle est méritée. Le reportage Netflix m'a fait devenir un fan de Sunderland. Je rends ma carte. Ça fait 10 ans que je suis fan de Sunderland. Là, je ne peux pas valider ceci. C'est quoi ça Alors, le jus de viande, le porc et tout, vas-y. D'accord. Les oignons et tout. Non, mais là, c'est, ça, ça peut pas être validé. Après, encore une fois, je pense que ça rentre aussi dans une catégorie très spéciale. C'est la catégorie des trucs qui ont l'air dégueulasses, mais qui au goût peuvent ne pas être si horribles. Je veux bien qu'on on fasse pas d'efforts de présentation. C'est de la bouffe de stade. J'apprécie l'effort d'essayer de créer des choses différentes. Mais moi, je pas, je suis dans les 18%, là. Comment tu veux que je dise oui à ça Après, c'est pas très cher, tu vas te dire. 6 pounds pour ça, si t'as vraiment de la bouffe et que t'es de la famille Pierre-à-feu, tu peux te régaler, peut-être, tu vois. Mais moi, de mon côté, ce sera un non. je suis désolé. Je suis désolé, je peux pas valider ça, Sunderland. Putain. Il Y a de la suite dans les idées, Cup of mushy peas added mince on at nuts. Quoi C'est une blague 1 pound 50 pour... Oh non, oh non, oh non C'est là c'est là où la différence de culture commence à se faire ressentir Alors déjà, je vais pas vous faire la blague évidente que ça a l'air d'être de la gerbe C'est pas très cher, un pound 50, mais c'est quoi cet essai Mais c'est quoi cette grosse purée dégueulasse Non, je peux pas valider ça Vraiment, des fois, dans la vie, il y a certaines idées Elles sont faites pour rester dans ta tête, elles sont pas faites pour être appliquées Là, je suis très sérieux, ce n'est pas validé A cup of mushy peas en gros, c'est des, des petits pois écrasés, en fait. C'est de la purée de petits pois dans un cup Bon, vas-y, tu sais quoi? On va aller au-delà de ça. Maintenant, si t'as envie d'offrir de la purée de petits pois à tes followers, tu vois, tes euh, mecs qui viennent au stade, pas aux followers, aux, mecs, aux, aux fans. Mais là, frère, ils pourraient faire un peu attention dans comment tu le mets, là. Ça déborde, ça a pas l'air appétissant. Ils ont l'air d'avoir foutu un petit peu d'épices et tout. Mais de la purée. Non, franchement, je suis désolé. Ça, ça, ça, ça, ça c'est un truc qui te fait gerber en tribune. Ça, ça, c'est ce qui fait un bagarre. Ça, c'est bagarre. Ça, c'est. Il euh, y, y a eu des guerres qui se sont déclarées pour moins que ça. Franchement, je vous jure que c'est. Mes amis anglais, je suis désolé. C'est pas un oui. Pas un oui. Et en plus, ils y en jouent, ces gamins! Mais non! Mais oh Vous pouvez pas! Là vous avez pas le droit de vous faire de la propagande avec un gamin, là! Non, non, non! Le petit Harry, là, il a l'air gentil! Il a l'air beau gosse! Mais vous allez pas me faire croire qu'il a mangé ça de son plein gris! Mais regardez! Oh Adam same to be honest c'est terrible Oh le nord de l'Angleterre Le berceau de la lit de la culture culinaire c'est horrible à côté des bonnes grosses canettes de bière Main droite Carlsberg et main gauche purée de petits pois Attends not as good at parched peas at... Il a dit food of the gods Ah oh, mais t'es oh, oh, oh, oh, oh. oh. amis je suis désolé. Quand j'ai eu cette idée de vidéo, je m'attendais pas à ce que ça parte autant en couille. Là, je peux pas. Là, là je peux juste pas. C'est le nom pour Zach. C'est un nom, bien entendu. Je pense que vous l'aurez compris. Alors, on voyage encore une fois pour un autre pays où, effectivement, la bouffe était pas top. Stadion Plate at FC gland euh, Donc, gland qui a l'habitude sur FM de sortir des cracks. Par contre, je crois que la conception d'Hot-Dog ils ont... Alors, sur le principe, j'aime bien. Tu vois, la taille de la saucisse est quand même bonne. Et pour 6 pounds, à peu près 7-8 euros, t'as une saucisse qui a l'air de faire un bon avant-bras bien solide. Tu vois, t'as un bon bangala, quoi. Mais par contre, à côté de ça, te fournir un pain de raciste Ah non, mais je suis très sérieux, tu ressens tout le racisme dans ce pain. Le pain ne peut pas contenir la moitié de la chose. Donne une demi-saucisse. C'est quoi ça Alors après, à la rigueur, certains diront Ouais, mais vas-y, tu bouffes les extrémités et là, tu t'as le pain et tu mets dedans. Mais le pire, c'est que la sauce, ils l'ont foutu à côté. Donc t'es censé faire quoi, en fait T'es censé couper la pain avec les doigts, couper des morceaux de saucisse, foutre ça et après tremper dans la sauce. Mais, hé hey les amis, des fois, la culture culinaire, c'est du bon sens. Là, je pense que le bon sens, il a été grandement oublié. Je ne valide pas ce plat. La seule chose que je dirais, c'est que vis-à-vis -vis du prix, t'es plutôt servi. Mais... Pff, pas ouf, quoi. Pas ouf, ouf. Peut-être, non, quoique, même un peu cher quand même. 7-8 pounds pour un truc qui est même pas dans le pain. Non, non. Ham and cheese panini at Manchester United pour 4 pounds. Oh, ça va, ça, pour 4 pounds, non, franchement. frère. C'est quoi, ça Eh, hey, Manchester United, effectif de star pour du jeu dégueulasse. Frère, c'est mérité, vous ne méritez pas mieux. C'est quoi c est, c est, Comment tu peux être beau au football quand, à côté de ça, le foutage de gueule est porté à un niveau aussi élevé à Old Trafford, le théâtre des rêves C'est ça, le théâtre des rêves Un vieux fromage tous ses et une dinde. Mais une dinde à en réveiller un mort, frère, c'est quoi, ça <rire> Oh, ça a l'air... Mais c'est pas possible. Non mais je me demande à quel point genre la, la dinde est incrustée, cachée, on dirait qu'elle est en dessous du lit. <rire> Vrai ou pas On dirait qu'elle dépasse du lit frère. Non non non Ça, ça, dans ma vie, je n'ai jamais supporté le cholismo de ma vie. Atlético, tout ça, machin. Vous méritez de sortir. J'espère que l'Atletico va éliminer Manchester United. Ouais, c'est R7 Emoji, Flamme et tout. Eh hey, hey, ma bite. Je ne peux pas valider et me mettre derrière un club qui propose autant de choses négatives, négatives, qui est autant de négativité qui sortent de ses cuisines. <rire> Franchement, if a food coûte sum up a fanbase. <rire> si un plat pouvait résumer une fanbase. <rire> non, les Anglais, ils sont bons. Ils sont bons. Voilà, c'est chose que je dois dire, c'est que c'est très triste, quoi. J'irai un jour à Ultra mais j'espère être reçu mieux que ça parce qu'il y a du step-up à faire en cuisine, les mecs. Hein. Et c'est ainsi que se termine ce premier thread foot. <rire> Bouffe. Je sais pas quoi en penser. Franchement, je te dis, je suis parti totalement en couille dans ma tête. Je m'étais dit que ça pourrait être drôle. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez rigolé et que vous pouvez me donner votre avis dans le chat. Si ça vous plaît, bah en fait, ils ont encore des tonnes de photos que je n'ai pas utilisé. Donc on peut continuer s'en hein, refaire, je sais pas, un deuxième épisode. Vous étiez vous bien, je vais pas faire 12 épisodes à, à vanner de la bouffe. Hein. Je vais pas rester <rire> dans 12 épisodes. <rires> ça a l'air dégueulasse. Mais on peut s'en envoyer une deuxième et ça pourrait constituer un truc de très drôle. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager tout ça. pendant à moi, je vous dis à la prochaine les amis. Bisous